Diop les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous voyez mon micro, ma caméra, bah, vous ne voyez pas l'écran, mais j'ai un écran devant moi auquel je joue. Donc je joue sur manette, c'est pour ça que j'ai mes mains en bas, pas d'esprit mal placé s'il vous plaît. Euh, donc voilà, sachez une chose, j'ai mon micro qui est devant moi, là, que je porte actuellement. Euh, j'ai ma console qui est là, avec euh, mes deux bonnets dessus. Euh, l'écran où je suis en train de rec, donc si je vais sur OBS, vous allez voir que je vais sur OBS. Et... Euh, mon écran sur lequel je joue, voilà, donc c'est parti, je vous propose qu'on aille directement, depuis hier les amis, sachez-le, depuis hier soir les amis, je galère à faire cette mission, j'espère que je vais réussir aujourd'hui en vidéo, je l'ai déjà réussi, hein, mais c'est juste que je prends tout le temps le même chemin, et que j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur, donc euh, on va faire simple, je vais aller chercher mon arme que j'ai caché là-bas, euh, et puis après je vous propose qu'on aille directement buter le mec en haut, puisque c'est le plus compliqué à buter, voilà, on vous est au courant, mais avant ça, je vais aller récupérer un déguisement de... Je vais aller par en bas, récupérer un déguisement de quelqu'un qui peut monter... Alors attends, hop, hop, hop, voilà. Moi, je peux récupérer le déguisement d'un flic ou quelque chose comme ça, histoire que je puisse monter en haut. Voilà. Euh, je vais déjà piquer ça, ici. Parce que j'ai tellement fait la mission, les amis, que je la connais par cœur. Euh, on va passer. Oh, c'est par contre, je ne savais pas. Hop. Hop, on va aller récupérer une clé à molette et puis on va tabasser tout le monde. Hop. On va enchaîner les trois. Voilà. Et le dernier pour la route. Voilà. Donc, lui, on ne laisse pas le temps de voler des choses. Et les autres, on les laisse en vie. Parce que le but, c'est pas de les tuer, du coup. Et je vais me déguiser en euh, agent de sécurité. Donc là, direct, on va remonter. Hop. Je vais piquer l'escalier qu'il y a là. Je crois que là, par là, on ne prend pas au bon endroit. Voilà, on ne prend pas au bon endroit. Donc, je vais prendre l'autre escalier. Donc, l'autre escalier, je crois que c'est par la cuisine, du coup. Ok. Euh, attendez, la cuisine, elle est où euh, Là. Non, pas là. Merde, je me perds, les gars. J'ai tellement fait cette mission que je me perds encore. Il y a, y a le, la deuxième cible au-dessus de nous. Ça, je déteste. Salut. Hop, me permet de cimer s'il n'y a pas des trucs intéressants à récupérer je récupère je récupère je récupère aussi et tisonnier c'est le, la... le meilleur pour la fin euh, alors donc du coup la porte elle est là je peux pas le mettre dans mon inventaire le tisonnier c'est dommage ça donc du coup on va aller se faire le gars qui est au dessus euh... ouais alors attendez parce que j'arrive pas à savoir en fait où il est exactement où il est exactement euh... technique dit la loutre comme il dirait les blés. Ah, mais il est là. Alors là, regardez, vous allez voir, il va piquer un truc normalement. hop Voilà, on va le suivre. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Et ben voilà. Oh la vache, on va piquer des trucs. Hein. Ah ouais, on peut faire exploser le feu d'artifice. Bon. Hop, appu. Eh ouais, <rire> c'est comme ça que ça marche avec moi. Euh... J'aimerais bien cacher les corps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent par là normalement. On va cacher les corps. Puis après, on va faire un petit peu de merde, voilà. On va s'abuser. On va s'amuser comme des enfants. Euh, D'ailleurs, dites-moi si la qualité de la vidéo est bien. De toute façon, je vais la re regarder, hein, la qualité de la vidéo. Oh, merde. Oh, il y a un Père Noël. Bah, attendez. On va partir au Père Noël, alors. Ah, oui mais c'est qu'il en avait des trucs, ce con. Bah, les amis, on va même... je vais même pas prendre la peine de cacher des corps, là. Attendez, si lui aussi, il était en infiltration. Je prends même pas la peine de cacher les corps, là. Je me casse, direct. Euh... Oh, merde. Euh... Par où je pars, maintenant C'est la question que je... Je savais même pas, les gars, qu'il y avait un Père Noël qui traînait là-dedans. Oh alors, je suis balade oui, désolé. Euh... Quoi Non. Hop, voilà. Et toi Salut Hop Et maintenant je me casse parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Euh... Alors... Par où je me casse C'est la question que je suis en train de me poser. On va récupérer l'agent de sécurité. Au moins ils vont continuer à me chercher. Et moi du coup je me casse vraiment. Euh... Ah, merde, attendez, il y a un escalier là. Hop Voilà Escalier, ça fera l'affaire, je pense. Euh, oh, merde. Escalier fera pas l'affaire, finalement. À récupérer la hache. Eh, merde. Ouais, j'en ai alerté 4. Ah oui, yes. Attendez, il va la chercher. C'est le bon gars qui va la chercher. Allez, ciao. Moi je me casse. Oh hélico Attendez, je vais aller à l'hélicoptère. J'aimerais bien me faire l'huile. Oh merde. Pardon, j'ai pas le droit d'être là. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. <rire> Salut les loulous. Voilà, je me casse. Les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux toujours lâcher un like, abonnement. Euh, tu peux aussi commenter euh, une des vidéos que tu aimerais bien voir. Là, euh, on m'a proposé un Minecraft Let's Play dans l'Under Dragon. Je pense que je vais le faire. On verra. Euh, puis voilà, quoi. Tu, tu, tu fais ce que tu veux, mais je te propose de, de me lâcher un petit like quand même. Ça peut faire plaisir. Sur ce, moi, je te dis ciao. à bientôt.